Une fois les séquences importées dans le sol fégiciel, vous avez le choix de les faire défiler dans un ordre fixe défini par le logiciel ou dans un ordre aléatoire. Pour cela, cliquez sur « choix des séquences » et cochez « ordre des séquences aléatoires ». Le logiciel permet aussi de générer des séquences dites « combinées », c'est-à-dire qui associent la question d'une séquence à la réponse d'une autre séquence. Ceci permet d'augmenter de manière considérable le nombre d'exercices proposés, tout en maintenant leur cohérence musicale. Pour cela, cliquez sur « choix des séquences » et cochez « séquences combinées ». Différents scénarios pédagogiques peuvent se présenter dans lesquels vous n'auriez besoin d'afficher qu'une demi-séquence de 4 mesures, suivie de 4 mesures de silence. Par exemple, pour proposer à l'apprenant d'improviser ou de composer une suite à la phrase musicale. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez l'option « demi-séquence » et puis servez-vous de ces boutons rouges ou des raccourcis « N » et « J ».